Grâce à cette année-là, j'ai pu vraiment fortifier mon Allemand qui n'était pas très très vaillant. Je m'appelle Morgane Bonnel, à la base je viens de Région Parisienne. Que, que l'ABP m'a ouvert, c'est de me faire découvrir le métier que j'exerce maintenant avec enthousiasme et grand plaisir. Euh, et je ne m'attendais pas à trouver cette voie-là euh, comme ça. Ce que j'ai préféré, c'est d'aller sur le terrain et d'accompagner euh, des associations qui ont monté cet échange de cirque euh, trinational et de pouvoir voir au quotidien ce que c'était vraiment une, une une rencontre de jeunes, ce qui s'y passait euh, et de pouvoir voir dans la pratique ce que je lisais dans bah, tous les comptes rendus de rencontres.